2015 est l'année la plus chaude depuis 1850. Mais que seront les autres années De nombreux indicateurs montrent que ce réchauffement est sans équivoque. Par exemple, le niveau de la mer augmente chaque année de 3 mm. Nous modifions le climat, c'est un fait. 95% de ce réchauffement est dû aux activités humaines. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus le réchauffement s'accélère. Et nous en connaissons les conséquences. Un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont issues de l'agriculture. Elles sont émises par les animaux, le sol, les fertilisants, les déjections, le transport, les machines agricoles, la fabrication des intrants. Mais l'agriculture peut aussi stocker du carbone dans les sols et les cultures pérennes. Donc vous pouvez agir, à votre échelle, en faveur du climat, pour savoir où vous en êtes, Connaître le bilan carbone de votre exploitation, testez l'autodiagnostic en ligne. Diagnostiquer sa ferme, c'est établir un bilan énergétique des consommations directes électricité, gasoil, fuel, gaz, mais aussi indirectes, Soit le coût énergétique nécessaire à la fabrication et au transport des intrants tels que les produits phytosanitaires, engrais, aliments du bétail ou matériel. Je diagnostique ma ferme, permet de s'auto-évaluer ou de simuler l'impact énergétique d'une pratique. En 10 minutes, quelques clics et sans créer de compte, vous pouvez réaliser des économies d'énergie et d'argent. Faut-il encore attendre pour faire le point Le diagnostic énergétique, c'est la première étape avant d'agir.